明けま Alors là on est en Tunisie. Oui. Alors comme vous savez, il y a eu des attentats récemment et, et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Genre vous allez en Tunisie, vous allez faire quoi et tout. Mais bon, en fait, ça va. Mais <laughs> <laughs> Et euh, sinon à part ça il a dit qu'il y avait beaucoup plus de policiers, il a dit après c'est la première fois que je viens donc je ne sais pas, mais il a raison, il y a beaucoup plus de policiers qu'avant et euh, on sent un petit peu qu'il s'est passé quelque chose. Tunis comme... oh, ouais, Alors voilà, donc là on est à la capitale et on voit mes doigts sur le iPhone. <rire> <rire> Et donc là c'est la nouvelle année, je vois plus rien du tout. <laughs> <laughs> c'est la nouvelle année. <laughs> et du coup il y a plein de gens dans les rues, c'est blindé, on avait plein d'embouteillages pour venir. Et, uh, mais bon tout le monde fait un peu la fête, on fait un à la maison. Et, uh, et voilà, il y a plein de monde dehors. <laughs> voilà. voilà. Voilà c'est tout pour l'instant. ]動画 up ,動画 up Alors voilà up, Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai trouvé la technique en fait. pour mettre l'iPhone devant les yeux. Ça a quand même un mains. Et donc voilà, on, on vous renverra des vidéos plus tard. Et on vous fait des gros bisous. Et Alors, euh, au revoir. Ça. On vous laisse avec un petit tour de la vidéo. C'est Monsieur les Voilà, on vous laisse avec un petit tour. Hop là. <rire> Il a fait un genki dama <rire> et voilà là c'est la porte d'Ommetran. Voilà à bientôt Bye bye, bye, bye.